direct ce soir à la radio, la sélection de la semaine avec une nouveauté tout juste sortie des studios. C'est la reprise de Shape of You version génétique par le groupe Oxygène. Comment votre corps s'est mis en place Pourquoi vos pieds ne sont-ils pas sur votre tête A travers ce hit, découvrez ce qu'on appelle les gènes Ox, architectes de l'organisation de notre corps. Les humains ainsi que les Bilatérian en deux axes de polarité antéro-postérieur donc de l'avant vers l'arrière dans ce ventral toi même tu connais. Ces axes sont bien définis en plusieurs régions où tous les organes sont à leur place. Mais attends, stop, ça ne peut pas être si simple. Explique-moi comment ça, ça se passe. passe. Tous les Oumé, oumé, Les jeunes hocks doivent s'activer oumé, oumé, Les jeunes hocks doivent s'activer On est capable de se tenir droit et debout Les, Les jeunes hocks font le shape of you Au nombre de 39, répartis est lancée. OXA1 est le premier de son complexe de gènes à s'activer Ce sont les cellules neurales qui vont alors se spécifier Elles forment par association la partie postérieure de notre cerveau OXA1 doit s'activer puis les autres doivent y succéder mm -hmm -hmm. Les gènes OX forment le shape of you Tu vois bien c'est complètement fou Ce n'est pas une nécessité, bon, mais, homéoméotique. Oh, mais, oh, oh, mais ce mais, n'est pas une nécessité, oh, oh, Mais oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ce n'est pas une nécessité, c'est incroyable, tu ne t'en doutes pas. C'est le cas d'Eco-Pleura. Euh, mais attends, c'est quoi Eco-Pleura? qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit planton du groupe des tuniciens. Il forme sa propre maison. Et puis, en six jours seulement, il fait beaucoup de bébés. Il évolue rapidement, de là tout son intérêt. Et ce puzzle ne vous laisse pas Ces jeunes ox ne sont pas tous là. Oïque, oïque, oïque, Ces jeunes ox ne sont pas tous là. Oïque, oïque, oïque, Ces jeunes ox ne sont pas tous là. C'est Ces fou comme l'évolution est capable de tout. Les jeunes ox sont de Shape of You.